Et salut tout le monde c'est Eridil. on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'actualité sur Halo et on va encore une fois parler de leaks qui nous proviennent de Bloomberg ainsi que de Windows Central. Alors si vous lisez nos articles ou suivez la chaîne et bien on en parle assez souvent puisque ce sont des sources assez fiables et cette fois-ci ils reviennent sur l'Unreal Engine le projet Tatanka ainsi que les licenciements qui ont lieu chez 343 Industries dont on a parlé très récemment. Alors premièrement ces articles abordent le fait que 343 Industries continuera bien à développer des jeux Halo comme ça a été confirmé il y a quelques jours par le biais d'un communiqué de 343 Industries et il compte bien continuer de supporter le multijoueur de Halo Infinite pour les années à venir pour autant, aucun DLC campagne ou contenu de campagne ne serait envisagé à l'heure actuelle. Nous en parlions, les licenciements au sein de 343 auraient particulièrement impacté les équipes de campagne et le chiffre de 95 postes supprimés est avancé. Parmi ces développeurs, un certain nombre d'entre eux auraient été chargés de créer des prototypes ou des pitches pour de futures expériences campagne, mais au delà de Halo Infinite ce qui va nous intéresser et eh bien c'est le fait qu'il parle du projet Tatanka alors vous savez ce projet Tatanka c'est un serpent de mer qui court depuis maintenant plus d'un an et qui serait un battle royale développé par certaines Affinity pour Halo Infinite les choses semblent avoir évolué puisqu'aujourd'hui ça ne serait plus simplement une extension de Halo Infinite mais bien un jeu à part entière. Alors on parlait je crois que c'était en septembre ou en octobre dernier de rumeurs sur un portage de Halo Infinite sur Unreal Engine. Alors si Halo Infinite ne semble pas être porté sur l'Unreal Engine eh bien ce projet Tatanka serait développé sur ce moteur et ça serait aussi le moteur qui serait plébiscité pour les futurs jeux Halo, y compris par 343 Industries qui abandonnerait de fait le Sleep Space Engine. Alors justement on en avait déjà parlé des difficultés que le Sleep Space Engine semblait poser pendant le développement de Halo Infinite, ce sont notamment des propos qui avaient déjà été relayés par Bloomberg à la sortie du jeu, et qui faisait état d'un choix qui s'était imposé pendant le développement de ce jeu entre le Sleep Space et l'Unreal Engine. Un des arguments qui avait fait valoir le Sleep Space, eh c'était le besoin de conserver un feeling à l'eau et qui avait notamment conduit à conserver des bouts de code du blâme mais qui semble encore aujourd'hui porter préjudice à 343 Industries et le développement de Halo Infinite, puisque on apprend que les modes multijoueur extraction et assaut seraient toujours absents de Halo Infinite, notamment parce que le moteur Sleep Space poserait des problèmes pour les introduire en jeu. Alors pour autant, qu'est-ce qui aurait motivé et surtout déclenché ce changement de moteur graphique qui est quand même quelque chose d'extrêmement important pour l'avenir de Halo Eh bien, c'est Pierre Hintz qui aurait acté ce changement. Pierre Hintz, c'est la personne qui a pris la suite de Bonnie Ross qui est parti en novembre dernier. Mais en novembre dernier, il n'y avait pas que Bonnie Ross qui partait. Il y avait aussi David Berger qui est l'engine lead de 343 Industries et qui était notamment en charge du développement du Sleep Space Engine. Néanmoins, au vu de la situation de Halo Infinite, il semblerait que ce débat se soit réimposé au sein des équipes de 343 Industries et le choix de l'Unreal Engine se serait cette fois-ci imposé puisque ce dernier est un moteur qui est éprouvé et répandu sur le marché, donc beaucoup de gens possèdent ces compétences et ils permettraient à l'avenir d'éviter de rencontrer les mêmes écueils qu'avec Halo Infinite et le Sleep Space Engine. Et voilà pour les articles de Bloomberg et Windows Central. Alors c'est déjà beaucoup, ça annonce de gros gros changements pour l'avenir de Halo. J'espère que 343 Industries pour une fois communiqueront officiellement et de manière claire sur ces sujets là parce que ce sont des sujets importants qui à mon sens méritent une véritable clarification et à être officialisés si tant est que tout est exact. Alors une chose me semble certaine c'est qu'on n'est pas prêt d'avoir une suite à la campagne de Halo Infinite malheureusement Personnellement, je ne sais pas trop quoi penser de ces informations. Puisque si Halo Infinite n'est pas forcément un jeu qui me plaît énormément, je dois reconnaître que j'adore le gameplay et le moteur graphique m'avait l'air robuste. Néanmoins, ce n'est peut-être qu'une apparence et si c'est réellement un moteur graphique qui pénalise à ce point le développement, eh c'est sûrement un mal pour un bien. En tout cas, ça va prendre du coup du temps d'avoir la suite de Halo, encore une fois, et surtout, moi ce qui m'intéresse avant tout, c'est la campagne, donc je pense qu'il va falloir être extrêmement patient. Je ne serai pas mécontent non plus d'apprendre que le projet Tatanka devienne un jeu à part entière, et non plus un Battle Royale, puisque personnellement je déteste ça, et ce n'est pas ce que j'ai envie de voir sur Halo, ça reste mon avis personnel, on a le droit de pas être d'accord, mais en tout cas... Si cette information s'avère exacte, eh bien je suis très très content de l'apprendre. Enfin, moi ce qui me manque plus que tout, eh bien c'est une communication de la part de 343 Industries. Je trouve que ça donne une image déplorable, et une image de, de non contrôle, d'un de, de, je ne sais pas comment dire, de la licence. Et je pense que c'est une réalité en fait, et ça donne vraiment une image déplorable du studio. En tout cas, ils ont l'air de traverser une sacrée tempête... Je plains sérieusement les gens qui travaillent là-bas, ça doit pas être marrant tous les matins d'aller bosser. Quoi qu'il en soit, espérons que les choses se tassent, aillent vers le bien. La saison 3 doit toujours arriver au début du mois de mars. Et j'espère que Halo Infinite prendra un rythme plus régulier et apportera réellement du contenu. Quoi qu'il en soit, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je suis très curieux d'avoir votre avis sur ce sujet. D'ici là, portez-vous bien, et bien entendu... Vive